Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Et voilà. Tous les jours, on va se coucher. On se réveille. Il y a des dossiers de malades. Tu te rends compte La dernière fois, on est parti se coucher. Le lendemain, c'était la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Là, on va se coucher. On se réveille. T'as Will Smith qui frappe Chris Rock dans une soirée des remises des Oscars. Tu te rends compte de cette dinguerie Chris Rock, pour ceux qui ne savent pas, c'est un humoriste américain qui a joué dans plein de films. Tu vois C'est un ancien de ouf. Tu vois ce que je veux dire Will Smith, on ne le présente plus. Voilà, vous savez qui c'est, il a fait je ne sais pas combien de films, je ne sais pas combien de séries, vous le connaissez par cœur. Hier soir, Chris Rock a fait une blague sur sa femme. Bon, il y en a qui ne comprennent pas l'anglais. Je vais un petit peu vous traduire. Il a dit que sa femme faisait partie d'un groupe de personnes qui n'avaient pas de cheveux. C'est un gang euh, qui est connu aux États-Unis. Et il a dit qu'il qu était, qu qu était pressé de la voir euh, euh, en, en gros performer. Et voilà, donc tout le monde a rigolé. Tout le monde a compris la blague. La femme de Will Smith, ça ne l'a pas fait rigoler. Bon, il y a la vidéo. Et en tout cas, elle regarde Will Smith en mode Mais t'es sérieux Tu rigoles, toi Hein donc là, tout le monde me clash devant tout le monde. Toi, tu trouves la force de rigoler Will Smith, il a, il a rigolé. <rire> et après, il a, fait <coughs> il a vu sa, le regard de sa femme. Et il a dit, bon, d'accord, je vais y aller. Il s'est levé. Écoute-moi. Il s'est levé. Tout ça était en direct. Hein. Il s'est levé. Il a avancé tout droit vers le présentateur de la soirée. Il lui a mis une gifle. Mais genre, les gifles. Bien la main comme ça, tendue. Hein il a envoyé ça façon directe, il est parti chercher ça, loin, jusqu'à Washington, il a ramené ça à Los Angeles, il a fait ça, là. la route 66, son bras a fait tout, tout le tour des états unis pour aller gifler Chris Rock, Chris Rock il s'est il, il mangé cette gifle, et franchement il n'est pas tombé, franchement il s'est mangé cette gifle comme un homme, moi je pensais que, voilà, moi je suis un humoriste, je sais que si je me mange une gifle comme ça, je tombe dans les pommes, mais lui c'est un humoriste qui tient sur ses jambes, t'as vu ça il s'est mangé une gifle bien puissante de Will Smith et il est resté droit dans oui. ses bottes. Et en, et en plus de ça, il est resté professionnel. Il a dit wow, « Waouh Je viens de me faire gifler par Will Smith <rire> !»« Quelle soirée de malade !» Tu vois, c'est ça les Américains. Ils sont dans le show tout le temps. Ils se font casser la bouche. Ils se font fracasser. Ils sont là. ouais, c'est génial. J'ai eu tout ce que je méritais. Bon, on continue la soirée. Parce qu'on ne va pas se mentir qu'il y a beaucoup de remises à faire. Et voilà, il est reparti dans son truc. Tu vois ce que je veux dire En gros, c'est comme s'il avait dérivé. Will Smith est venu la gifler bien comme il faut. Tu vois, quand moi, j'ai une gifle. Et après, tu commences à changer d'idée. Tu vois, tu dis Bon, je vais aller là-bas. On te met une gifle. Après, tu dis Non, ce n'est pas une bonne idée. En vérité là-bas, il n'y a rien qui peut m'apporter. Tu vois, tu commences à réfléchir. Tu commences à dire, mais pourquoi je voulais aller là-bas hein C'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller là-bas Et là, tu te remets dans le droit chemin. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'ensuite, Will Smith, il lui a dit, le nom de ma femme. Hein tu dis. Il ne faut plus que ça rentre dans ta bouche. Tu dis plus le nom de ma femme. Tu as compris Et il l'a regardé comme ça. Et là, Chris Rock, il a dit, d'accord, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, je vais plus dire le nom de ta femme. Ben oui Vous croyez quoi Vous pensez que vous pouvez vous moquer de Will Smith toute, toute, toute sa vie Hein Là, là, il y a un an, un an et demi, tout le monde était là. Ouais, Will Smith, Voilà, regarde sa femme, comment elle le maltraite. Sa femme, elle est là, elle envoie des messages à d'autres hommes. Will Smith, il est là, regardez là, sa tête. Oh là là, RIP Will Smith, oh là là, faut sauver Will Smith. Mais vous pensez que quoi Vous pensez que euh, ça ne demande pas de la force euh, mentale et physique D'entendre sa femme dire des trucs comme ça euh, de, euh, devant toi et de, et de l'accepter Hein Vous croyez quoi, vous Vous pensez que la facilité, c'est de dire Eh, hey, femme, oh, oh, tais-toi. Hein C'est quoi que tu veux dire, là Non Là, on a vu que c'était un vrai couple qui acceptait les erreurs de l'autre et les erreurs de soi. Tu comprends Et maintenant, quand vous vous moquez de Will Smith, hein? Ou vous vous moquez de sa femme, voilà ce qui va vous arriver. Il va arriver. Il va vous gifler. Tu te rends compte? Hein? Will Smith, il, il vient, il gifle les gens. Non, les Américains, franchement, vous, vous savez faire les émissions. Donc, dans vos émissions, il y a règlement de compte, quoi. Hein? Entre acteurs et tout, quand il y a des petites embrouilles, on les voit. Quand il y a des Oscars, il y a des Grammys et tout, on peut s'attendre à des trucs de malade. C'est comme quand Kanye West, il est arrivé, il a pris le, le, le micro à Taylor Swift. Il a dit, ouais, ton clip, il est nul. Le, le meilleur clip de tous les temps, c'est celui de Beyoncé. Il a jeté le micro. Ah non, mais vous, on va commencer à regarder vos événements. Hein. Comme ça, on voit quand, quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à partir en vrille. Parce que là, là, on va pas se mentir que ça, c'est historique. Tu vois, tu parles mal de la femme de Will Smith. Tu vas te faire gifler à la Will Smith. Il va te gifler hein, bien comme il faut. T'as vu, il a giflé comme si c'était son enfant. Comme s'il si lui avait acheté tous ses habits, qu'il l'avait éduqué, qu'il l'avait envoyé à l'école et que maintenant il parle mal. Tu vois ce que je veux dire Il l'a bien... Non, non, non, validé, validé, Belle gifle, oui, oui, on a aimé.